Ma, mon album, ma musique est comme une maison. Et euh, je reçois les âmes qui souffrent, qui sont qui s'identifient pas dans le monde they don't feel like they don't feel like they parce que tout le monde a les mêmes sentiments après on croit qu'on est tous différents mais we are très similar si tu veux entendre de la musique qui est, qui est vraiment quelqu'un qui est très honnête qui parle des choses que j'ai pas honte de dire je souffre ou je je viens de la souffrance ou de parler des choses que la plupart des gens ils, ils font tabou mais tu peux te reconforter et, et, et and find safety I guess like um, abriter abriter je veux que les gens ils se sentent moins seuls Pour mes fans de la France Paris, euh, merci beaucoup d'avoir attendu tout ce temps avec moi et, euh, et d'avoir patienté et être fidèle à ma musique et ma personne parce que je sais que ça fait très très longtemps euh, et j'essaye de revenir avec encore euh, quelque chose de, de beau pour vous et de vrai. And j'espère que je vous déceverai pas. Thank you.